Vous entendez partout qu'on peut gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. On vous dit qu'il y a des taux de rendement assez incroyables et pourtant, vous n'arrivez pas à franchir le cap. Vous avez certes des crypto-monnaies sur un portefeuille, mais vous n'utilisez pas la DeFi. Ça peut vous rendre frustré, ce que je peux comprendre. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, ce problème-là va être résolu. Comme vous avez vu, le titre, c'est une vidéo de type formation. Alors, pourquoi j'ai voulu la faire J'ai remarqué en lisant vos commentaires que finalement, il y avait pas mal de personnes qui avaient qui s'était arrêté au fait d'acheter des cryptos, c'est-à-dire que pas mal d'entre vous, enfin des personnes qui regardent cette chaîne en tous les cas, vous avez acheté des crypto-monnaies donc euh, c'était plutôt simple avec euh, votre carte bancaire sur des sites de type Bitpanda, Binance, etc. et vous vous êtes arrêté là, c'est-à-dire que de prime abord comme ça, ça peut être assez terrifiant ce que je peux comprendre euh, quand on vous parle de la DeFi, de Metamask, etc. et donc euh, je ne vais pas tergiverser le but ici, c'est de faire justement une vidéo euh, vraiment d'explication où je vous prend par la main entre guillemets, c'est-à-dire que là, euh, pas de fioriture, je vais faire comme si euh, je, je, je me coupe hein, de, de YouTube de la vidéo, c'est-à-dire je vais faire comme si j'avais un ami avec moi. Je suis là. C'est-à-dire que je ne passerai pas par des termes compliqués pour que ce soit compliqué, ce ne serait pas ça, c'est vraiment lui expliquer ce qu'il a besoin de savoir pour pouvoir faire euh, du, de la DeFi tout simplement et profiter des services et connaître aussi les risques parce que parfois il y en a. Il, ça aussi on a tendance à l'oublier, mais il peut y en avoir. Et il y aura trois grands volets dans cette mini formation. Alors dans cette vidéo, c'est la première partie. Ce qu'on va voir, c'est comment en gros on utilise la DeFi, euh, comment on utilise les outils, comment on utilise son portefeuille, comment on s'envoie de l'argent, on comprend les bridges, etc. Enfin, euh, avoir le packaging essentiel pour pouvoir se lancer dans la DeFi. Dans la deuxième vidéo, vu que vous aurez les bagages et les outils pour vous lancer, on va voir comment gagner de l'argent. Et précisément, en fait, très souvent, dans la DeFi, c'est très lié aux revenus passif. Donc on va s'intéresser aussi à ça, c'est-à-dire qu'on va voir les protocoles et comment ça marche. Enfin, dans la deuxième vidéo, je vais quand même bien vous expliquer les processus qui font qu'on gagne de l'argent. Je pense que c'est quelque chose que, mine de rien, on n'explique pas ou pas assez bien. Et souvent, j'entends des amalgames, c'est-à-dire des personnes qui parlent de stacking, alors que c'est du lending, enfin des choses comme ça, et pourtant, et je vous dis ça, et j'ai entendu ça même de personnes sur YouTube, etc. Donc pour vous dire, je, je pense que c'est important de bien savoir les mécanismes. C'est différent, même si le résultat est le même, gagner de l'argent. Dans la troisième vidéo, je pense que c'est celle que je suis, euh, enfin je suis la plus enthousiaste à l'idée de la faire. On va parler de farming euh, pur, c'est-à-dire euh, c'est quand même différent des autres mécanismes. C'est une suite logique et on va voir comment on fait du farming. En tous les cas, on va voir comment les personnes euh, gagnent autant d'argent avec des API de fou. Et pourquoi j'ai vraiment voulu faire euh, cette série de vidéos Tout simplement parce que c'est le seul moyen de faire sauter la banque et de vraiment commencer à vous enrichir, même si, euh, je le dis comme ça dans les grandes lignes, il y a quand même des choses à savoir, il y a des rixes, etc. C'est pas non plus euh, l'Eldorado ultime. En tous les cas, suivez la vidéo à votre rythme, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, pas de soucis. Voilà pour la petite introduction, on ne on perd pas plus de temps et maintenant on va en passer, donc euh, je filme mon écran à côté et on va voir comment ça se passe. Je me demande si je suis pas un peu trop bleutée. La toute première étape, bien évidemment, c'est d'avoir des ETH euh, sur votre compte, j'imagine que vous l'avez déjà fait. Typiquement, on achète de l'ETH ou du Bitcoin ou n'importe quelle autre crypto monnaie sur une plateforme d'échange. Alors peut être que vous l'utilisez sur Pinance que moi j'apprécie beaucoup ou peut être sur des sites encore plus simples et mieux fait. C'est ce que je recommande comme Bitpanda. Alors même si vous avez des crypto monnaies de ce type sur des plateformes, il faut savoir que vous n'êtes pas encore sur la DeFi et c'est là. Où on arrive au premier chapitre théorique de cette vidéo où il faut absolument faire la différence entre les sites qui sont centralisés et décentralisés. Là encore, je sais que pour pas mal de personnes, c'est pas encore très clair. Alors très simple, Simplement, euh, quand vous quand par exemple vous achetez euh, un, des cryptos sur un site centralisé avec votre carte bancaire vous on dit c'est centralisé parce qu'en fait la société bien qu'elle travaille avec des crypto monnaies elle fonctionne comme une société tout à fait euh, classique c'est à dire qu'elle est enregistrée dans un pays euh, elle a des employés de manière hiérarchique un manager des directeurs et euh, surtout elle va gérer en fait vos crypto monnaies c'est à dire que pour reconnaître en fait en gros un site euh, centralisé, on dit Seify, pour reconnaître un de ces sites-là, en général, on ne vous demande pas euh, votre clé privée. C'est-à-dire que là, vous allez vous inscrire, typiquement, je pense à Bitpanda ou même Binance ou quoi que ce soit, vous allez vous inscrire avec votre email. vous allez rentrer un mot de passe, comme vous le feriez sur un autre site, comme vous le feriez sur Facebook, en fait. Et à partir de là... Vous prenez votre carte bancaire et puis vous achetez des crypto-monnaies comme vous achèteriez un t-shirt. Et cette différence entre les sites centralisés et décentralisés, il faut savoir qu'on ne le dit pas avec des jugements de valeur, même si bien évidemment de, dans l'absolu on a tendance à préférer les sites décentralisés, mais il faut savoir que les sites centralisés sont essentiels pour faire tourner l'écosystème. Parce que oui, euh, vous savez bien qu'on paye avec des cartes bancaires et pour utiliser les cartes bancaires, il faut que les sociétés soient enregistrées. Et bien c'est elles qui nous permettent d'avoir cette passerelle-là, c'est-à-dire de pouvoir acheter des crypto-monnaies via des cartes de crédit. Donc elles sont essentielles dans l'écosystème. On est souvent obligé de passer par elles pour pouvoir acheter des crypto-monnaies et ensuite passer sur la DeFi. Et voilà un peu pour l'idée un peu globale que vous devez retenir. Il y a plein d'autres choses qui différencient un site centralisé et décentralisé. On est d'accord. Là, ce que je vous dis, c'est pourquoi c'est important et de pouvoir faire la différence en tout cas dans l'œil d'un débutant. Et d'ailleurs, il faut savoir que tous les services que vous rencontrerez dans l'univers des cryptos, Très souvent, on vous offre la même chose ou de version centralisée ou de façon décentralisée. Par exemple, le service de lending et borrowing. Vous savez, le fait d'emprunter de, ou de prêter vos crypto-monnaies pour générer euh, des, des intérêts. Eh bien, ce type de service, vous pouvez le faire sur des sites centralisés comme Yodler ou Nexo, par exemple. Et vous pouvez aussi le faire sur des d'apps hein, comme euh, AV, MakerDAO, enfin, il y en a plusieurs. Vous voyez, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Et euh, pour vous dire euh, la vérité, un utilisateur euh, DeFi tout dépend de sa fiscalité et de ses choix et de son budget, mais en général, il peut utiliser les deux à un certain euh, taux de pourcentage. Moi, par exemple, je dirais que je suis à 30 euh, sur les centralisés et 70 sur euh, la DeFi. Bon, euh, maintenant que ça s'est dit, maintenant qu'on vous fait plus ou moins bien la différence entre CFI et DeFi, bah écoutez, on va pouvoir utiliser le premier outil de la DeFi qui est bien évidemment le portefeuille. Le portefeuille décentralisé qui vous permettra de vous connecter aux applications bah, décentralisées tout simplement. Alors, le portefeuille le plus connu, euh, c'est Metamask. Alors, c'est le plus connu parce qu'au départ, il n'y avait que ça, il faut savoir. Et maintenant, il y a de plus en plus de portefeuilles. Alors, pour des raisons de facilité, parce qu'en plus, on est habitué, etc., je vous conseille aussi d'utiliser MetaMask, vous trouverez beaucoup plus de tutoriels, par exemple. Et puis, euh, avec le temps, peut être que vous allez switcher sur d'autres portefeuilles. Moi, par exemple, maintenant, j'en ai deux, trois différents. Donc, c'est pas méchant. Disons qu'on commence avec le plus simple, le plus recommandé. Alors, vous allez sur l'adresse exacte MetaMask.io et euh, vous voyez que vous pouvez télécharger l'extension. C'est disponible sur Chrome ou sur d'autres navigateurs hein, comme Firefox ou Brave et euh, par contre, pas sur Safari. Par exemple, moi, je suis sur Mac, euh, ça fonctionne pas. Mais pour les utilisateurs de Mac, euh, ça fonctionne pour les iPhone et euh, bien évidemment sur android aussi donc vous voyez c'est accessible pour tout le monde c'est ouvert à tout le monde alors pour télécharger metamask rien de plus simple vous cliquez sur download et une fois que vous l'avez téléchargé alors bon moi bien évidemment je l'ai déjà téléchargé l'extension s'affiche et vous pouvez choisir aussi de l'afficher en haut à droite de votre écran alors, la première chose qu'on va vous demander c'est de créer un mot de passe avec ce mot de passe là c'est comme ça que vous allez ouvrir votre portefeuille mais c'est pas non plus votre clé privée il y a une grosse différence à faire entre les deux justement l'étape d'après c'est la clé privée oui. Alors, pour créer un compte sur MetaMask, euh, on va vous demander d'enregistrer de, de, les 12 mots qui sont affichés à l'écran. Alors là, c'est la partie la plus cruciale, parce que les 12 mots en question représentent votre clé privée. C'est-à-dire que là, il faut les enregistrer dans un endroit vraiment sécurisé. Alors moi, par exemple, euh, j'ai un carnet dédié, et en fait, j'en ai même deux, parce qu'en fait, je fais des, des copies, enfin, je scanne mes, mes carnets, mais il vous faudra quand même, je pense, dans l'idéal, avoir un carnet euh, écrit. Alors, il faut savoir qu'il y a plein d'autres euh, accessoires, sur un carnet comme ça. Vous pouvez aussi les écrire sur un document et les enregistrer sur USB. Enfin, le plus important, c'est de ne divulguer cette clé à personne. C'est c'est une clé, c'est votre clé privée. C'est comme ça que vous allez ouvrir votre MetaMask et votre portefeuille. Notez les en sécurité. Vous pouvez noter sur plusieurs bouts de papier. L'important, c'est que ce ne soit pas accessible bah, à tout le monde, surtout pas aux personnes qui s'y connaissent. Et donc, une fois que ça, c'est fait, eh bien, vous voyez que vous êtes, vous avez déjà un compte Ethereum. C'est vraiment pas compliqué. En tous les cas, il faut savoir que c'est un processus qui est similaire pour tous les autres portefeuilles, même quand vous voulez télécharger, par exemple, une blockchain, on va vous demander et que vous voulez créer un compte sur cette blockchain là on va vous demander aussi de, de noter les 12 mots que ce soit sur cardano ou quoi c'est quelque chose de très basique c'est comme ça que ça fonctionne pour tous les autres portefeuilles retenez bien ça alors comme vous le voyez le premier réseau configuré c'est le réseau euh, ethereum pour la simple et bonne raison et comme je l'ai déjà dit euh, dans l'intro c'était le tout premier euh, réseau qui nous permettait d'accéder à la DeFi. c'est à dire que là par exemple si vous aviez acheté de l'eth sur un site comme bitpanda ou binance vous pouvez tout simplement vous l'envoyer sur votre votre adresse et votre adresse publique pas privée privé c'est les douze mots ça c'est vous la donnez à personne votre adresse publique c'est à dire celle que vous pouvez envoyer aux personnes pour qu'elles vous envoient des cryptos ou autre vous pouvez la divulguer à toutes les personnes il n'y a pas de problème puisqu'elles peuvent rien faire avec la seule façon d'ouvrir un portefeuille c'est d'avoir surtout la, la, la clé euh, privée pour la connaître vous voyez copier dans le presse-papier vous avez aussi le qr code selon, selon les, les outils que vous utilisez et c'est comme ça que vous avez votre adresse, si vous voulez, de destinataire. C'est-à-dire que quand vous allez sur un site comme Binance ou Qu'importe pour vous envoyer des ETH, et donc là, la transaction de votre compte Binance, vous choisissez le réseau Ethereum, très important, et vous envoyez de l'ETH sur votre portefeuille. C'est aussi simple que ça. Alors, il faut savoir que depuis peu, on peut aussi acheter de l'ETH directement sur le portefeuille Metamask. Alors, ça coûte un peu plus cher. Et puis là, on va rentrer dans des considérations d'anonymat ou pas. Alors, ce qu'il faut que je vous dise à partir de là, c'est que quand vous êtes sur Ethereum, on est vraiment dans l'aspect décentralisé. Mais ne pensez pas que vous êtes anonyme, que les gens ne savent pas combien vous avez de TH ou quoi. À partir du moment où vous les avez achetés sur un site centralisé, vous êtes catalogué, on sait combien vous en avez. Si vous voulez rester absolument anonyme, euh, sur la DeFi, il faut que d'emblée les, les, les étages que vous allez envoyer sur votre portefeuille soient eux aussi anonymes. Alors, c'est pas le sujet de la vidéo. Déjà, j'ai déjà, déjà fait une vidéo sur euh, l'anonymat, etc. Mais au pire des cas, pour le faire, pour ceux qui veulent le faire, il faut passer par des plateformes euh, de type pair à pair, hein, de, comme Local Crypto ou. Des sites comme Local Bitcoin, etc. C'est-à-dire que sur ces plateformes-là, vous allez pouvoir acheter des crypto-monnaies sans passer par carte bancaire ni même par virement bancaire. Enfin, vous avez plusieurs options, vous pouvez le faire aussi, mais vous avez d'autres alternatives si vous voulez pour acheter des cryptos. Donc voilà, je préfère quand même vous le dire parce que je sais qu'il y a des personnes qui veulent rester complètement anonymes et en tous les cas euh, qui veulent surfer sur la DeFi avec des fonds qui ne sont euh, pas tracés. Voilà, vous avez cette option-là. Mais sinon, très simplement, vous les envoyez de votre compte centralisé et puis aussi, vous pouvez aussi les acheter directement. Alors, faut bien vérifier les frais. Vous pensez bien que par carte bancaire sur le site, c'est un peu plus cher. Donc, à vous de voir selon les frais d'Ethereum, euh, selon les plateformes. Euh, donc, Metamask de prime abord est configuré sur Ethereum. Ça veut dire que là, euh, votre premier réseau qui est installé, c'est le réseau Ethereum. C'est à dire que là, comme vous êtes sur le réseau Ethereum, votre portefeuille, il peut accepter toutes les tokens qui sont compatibles avec Ethereum. Vous savez, chaque blockchain, si vous voulez, elle a un code spécifique, elle a un standard, c'est à dire un code informatique pour chaque token qu'elle héberge et qu'on euh, qu appelle crypto-natives. C'est-à-dire, par exemple, pour Ethereum, vous connaissez certainement le standard ERC20, c'est-à-dire que c'est un type de token qui est complètement qui a été écrit pour, euh, pour Ethereum et la plupart des tokens que vous connaissez que, qui sont utilisés, en tout cas jusqu'à maintenant, c'est des tokens de type Ethereum. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous pourrez les recevoir sur votre portefeuille. En fait, avec votre adresse unique d'Ethereum, l'adresse publique, vous pouvez recevoir aussi sur votre portefeuille toutes les autres tokens compatibles écrite avec ethereum ça c'est vraiment très important qui est peut-être qui est pas très clair pour les autres euh, d'ailleurs au passage il n'y a pas que la norme erc 20 hein, pour euh, pour ethereum les fameux tokens avec la norme erc 721 sont aussi compatibles euh, sur votre portefeuille mais bon là on va pas rentrer dans les détails on va rester avec euh, les tokens donc vous voyez ça veut dire que vous pouvez tout simplement envoyer de l'eth sur votre portefeuille ça c'est un fait mais vous pouvez aussi envoyer toutes les tokens qui sont euh, écrites sur ethereum ça, c'est vraiment très important de comprendre ça, c'est à dire que sur toutes les autres blockchains, tout à l'heure, on va voir comment ajouter d'autres réseaux. Vous allez voir que je ne sais pas moi, si je me mets sur le réseau Binance, pareil, j'aurai une adresse publique dans laquelle je pourrai recevoir toutes les autres tokens qui sont compatibles avec Binance Smart Chain. Alors, sur votre portefeuille, vous avez euh, la partie, vous voyez, assets, c'est à dire c'est là où on va répertorier tous les actifs que vous avez, c'est à dire toutes les tokens Ethereum que vous avez. Et dans l'onglet Activity, c'est en fait tout simplement l'historique de vos transactions. Vous voyez, on vous dit l'heure exacte et surtout, vous avez la transaction ID que vous pouvez vérifier et voir si, euh, comment s'est passé, comment s'est déroulée votre opération. C'est ça que ça veut dire quand on dit tout est enregistré sur la blockchain. Ça veut dire que tout ce que moi, par exemple, j'ai fait sur Ethereum, tout est enregistré et j'ai l'adresse de mes transactions pour vérifier toutes les opérations. Ça, c'est génial. Ce que je veux vous montrer le plus important, là, c'est dans la partie Asset. Je vais vous montrer comment on ajoute des tokens. Parce qu'on peut en ajouter autant que, autant que vous voulez. Elles ne sont pas déjà enregistrées, si vous voulez, sur Metamask. Alors, vous allez tout au fond et vous cliquez tout simplement sur Ajouter un jeton. Et vous voyez, euh, vous avez recherché, euh, en général, ce n'est pas comme ça qu'on les retrouve. On va dans jetons personnalisés. Et là, on nous demande l'adresse du contrat de jetons, le symbole du jeton. Et pour avoir ces informations-là, faut savoir qu'elles sont données sur des sites publics, euh, typiquement comme sur euh, CoinMarketCap ou CoinGecko. C'est les deux seuls hein, qu'il faut retenir. Bon, bah, moi, pour le coup, là, je vais sur CoinGecko. Et par exemple, bon, je sais pas, disons que je vais ajouter la token, euh, le token Uniswap. Eh bien, je cherche donc une swap dans la base de données Guankeko. Et là, j'aurai toutes les informations du portefeuille. Et même maintenant, c'est encore plus simple. C'est-à-dire qu'on peut simplement, euh, vous voyez, on voit le logo du renard. On peut simplement faire copier-coller. En général, quand on entre l'adresse du token, euh, ce qui se passe, c'est qu'on nous donne aussi euh, le symbole, etc. Ça se met automatiquement. Et si ça ne s'affiche pas, c'est que là, vous avez affaire vraiment à une toute nouvelle token. Et euh, à la limite, ne l'ajoutez pas. Attendez quand même qu'elle soit un peu plus euh, répertoriée. Donc, vous voyez, clique sur copier je vais sur le portefeuille ajouter un jeton jeton personnalisé adresse du contrat je copie colle et là on me met symbole du jeton uni décimale de précision 18 je clique sur suivant ajouter des jetons, et c'est bon, c'est-à-dire que là, tout simplement, je l'ai ajouté sur mon portefeuille. Voilà comment ça fonctionne Metamask, et euh, par exemple, vous voyez, que vous pouvez envoyer ou même swapper. Alors, euh, pour envoyer des tokens, rien de plus simple. Et Admettons que je vais envoyer de l'ETH, par exemple, euh, sur une autre adresse, et eh bien, euh, j'ajoute le destinataire, alors vous voyez, je peux rentrer... Euh, et vous cliquez sur envoyer alors faut savoir aussi que on peut maintenant swapper alors euh, honnêtement c'est pas l'idéal de le faire parce que vous allez voir qu'en plus les frais sont importants mais en tous les cas maintenant il y a la fonction de swap intégré qui, qui utilise euh, qui utilise d'ailleurs les dex les plus connus mais ça je vais y revenir justement dans le chapitre 3 voilà ce que je voulais euh, vous montrer à partir de là c'est que vous voyez comment vous pouvez être autonome avec ce portefeuille là vous êtes décentralisé vous avez vos tokens et vous pouvez par exemple typiquement utiliser les diap décentralisées qui sont sur ethereum alors voilà comment on utilise un portefeuille décentralisé vous voyez c'est pas la mer à boire du tout et maintenant à partir de là en fait vous avez toutes les portes des applications décentralisées bien évidemment on est sur ethereum là donc euh, toutes les diap sur ethereum qui sont ouvertes à vous et là vous pouvez tout faire sur Ethereum. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser tous les, les types de services qu'on nous propose, c'est-à-dire l'ending borrowing, les DEX, euh, les plateformes décentralisées dans lesquelles on peut échanger des tokens entre elles du même réseau. Et surtout, euh, on peut devenir aussi fournisseur de liquidités, etc. Enfin, toutes les applications vous appartiennent. Et pour ça, vous pouvez utiliser des sites comme DefiYama ou euh, Diap Radar, par exemple, pour voir un peu les, les applications qui vous intéressent et puis mesurer un peu leur popularité, etc. Ce n'est pas parce que maintenant que vous avez votre portefeuille que vous allez aller n'importe où. C'est même maintenant qu'il faut être très vigilant et choisir les meilleurs euh, Diap. Je pourrais vous dire, pour la prochaine session, on va utiliser des Diap sur Ethereum, mais les frais, comme vous le savez, sont très chers. Les frais, comment ça fonctionne sur votre portefeuille Sur les plateformes décentralisées, quand vous faites des transactions, il y a toujours des frais, hein, c'est normal, c'est comme ça que la société tourne c'est son business model et eh bien, sur les portefeuilles décentralisés, il faut savoir que vous avez aussi des frais quand vous payez des transactions. Et ces frais-là sont reversés à toutes les personnes qui euh, travaillent sur le réseau. Alors avant, on disait les mineurs, mais comme vous le savez, maintenant, on va passer à d'autres euh, mécanismes de consensus. Mais toujours est-il que le fonctionnement est le même. Donc ces frais de transaction, il faut savoir qu'ils évoluent au cours du temps, selon le cours, selon la congestion du réseau. Alors ça dépend des blockchains, mais en tous les cas, pour la plupart des blockchains, c'est évolutif euh, et c'est lié au cours. C'est-à-dire que s'il y a plus en plus de personnes qui a une congestion du réseau et que le cours de la crypto augmente, eh bien, les frais augmentent. C'est ce qui se passe typiquement avec Ethereum et avec d'autres réseaux. Et c'est pourquoi je peux pas vous dire tout de suite qu'on va faire de la DeFi sur Ethereum. Ça reviendrait trop cher. Bref, c'est pas le moment de rentrer dans ce type de détails là Voilà pour comprendre les frais. Et les frais sont importants pour faire aussi fonctionner la blockchain. S'il n'y a pas de frais, eh bien, il n'y aura tout simplement pas d'incitation pour les mineurs, les stackers. Et personne va vouloir en fait faire tourner cette blockchain -là. Là. Et c'est comme ça qu'on participe tous quand on est au bon fonctionnement de la blockchain. Et c'est comme ça aussi qu'elle est autonome. Et oui, c'est ça qui est magnifique dans la blockchain. Mais euh, voilà pour l'idée des, des frais. Euh, maintenant, on peut passer au chapitre 3. On va voir maintenant comment on ajoute des réseaux. Alors pour ajouter un réseau, c'est à dire pour quitter celui d'Ethereum et pour ajouter d'autres réseaux. Ce qu'on fait, encore une fois, très simple, on clique sur le renard. Et là, vous allez tout en bas sur euh, RPC personnalisé. Vous voyez que là, on vous demande nom du réseau, nouvelle URL idées de chaîne Eh bien, c'est un peu la même chose qu'on va faire comme on a fait pour ajouter l'adresse euh, du token, sauf que là, on va tout simplement chercher l'adresse du réseau. Et pour avoir ces informations-là, elles sont publiques, c'est-à-dire que les développeurs veulent les mettre à disposition puisqu'ils veulent qu'on les utilise. Eh bien, vous les trouverez sous Google, c'est-à-dire que moi, par exemple, quand je veux ajouter euh, Avalanche ou quoi, je tape euh, Add euh, Avalanche Network on Metamask, en général, vous tombez sur la bonne page et on vous donne toutes les informations à copier-coller. Alors là encore, faites bien attention aux sources, mais en général, c'est les bonnes qui sont sortent en première place. D'ailleurs, je vous mettrai certainement des ressources comme ça. Vous êtes sûr de ne pas vous planter. Et là, vous pouvez rajouter tous les réseaux de votre choix, par exemple Polygone ou Binance Smart Chain qui est un très bon qui est un très bon réseau pour commencer pour les débutants, même s'il a des défauts de risque, mais ça encore, on y reviendra plus tard. Donc, vous voyez, une fois que vous avez vos réseaux, ben, vous pouvez switcher. Il suffit, par exemple, là, je suis sur Ethereum. Si je veux aller sur Binance Smart Chain, eh j'ai juste à cliquer et me voilà dans mon portefeuille Binance et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, là, je peux m'envoyer des tokens. C'est le même principe hein, pour ajouter des actifs. Des tokens qui sont sur Binance. Quand je suis sur euh, Terra, c'est la même chose. Quand je suis sur Polygon, c'est la même chose, etc. Et comme ça, vous pouvez switcher en fait, d'un réseau à un autre. Et euh, Selon les applications qui vous intéressent, certaines sont compatibles avec tel ou tel réseau, sachant qu'on s'ouvre de plus en plus à euh, différents réseaux. C'est-à-dire que maintenant, il y a des applications qui sont disponibles sur 5 réseaux, 4 réseaux. Enfin, ça, c'est à, euh, à vous de voir selon euh, les diables de votre choix. Et à partir de là, il y a une notion essentielle à connaître, c'est la notion d'interopérabilité entre les blockchains. Faut savoir que c'est le Graal, en fait, c'est quelque chose qu'on attend absolument parce que c'est pas encore très bien fait, bien évidemment, c'est encore une nouvelle technologie comme vous le savez. Ce qu'on essaye de faire, c'est que les blockchains soient interopérables et qu'elles soient euh, un peu plus fluides entre elles. Pour vous donner une image concrète, vous pouvez pas vous envoyer des tokens Ethereum sur votre portefeuille Binance Smart Chain. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Heureusement, maintenant, il y a des solutions et les solutions, ça s'appelle des bridges. Bon, moi, celui que je peux vous donner, celui qu'on utilise le plus, c'est par exemple de celui de Binance, c'est-à-dire que c'est un bridge et les bridges, c'est simplement un pont, c'est ce que ça veut dire en anglais, dans une passerelle dans laquelle vous euh, pourrez vous envoyer par exemple des tokens de Binance sur votre portefeuille euh, Ethereum. Alors, bien évidemment, il faut que ce soit le même token. Par exemple, vous envoyez le token USDC euh, BCH, vous le recevez sur ETH toujours de l'USDC. Donc ça aussi, ça, c'est très important de comprendre ça. Alors, il y a des frais. Je vous mettrai dans les ressources euh, certains euh, bridges qui sont intéressants. Il y a des bridges pour Polygon, etc. En tous les cas, vous pouvez, vous pouvez passer et transférer des tokens d'une blockchain à une autre. Alors, euh, il y a des frais plus ou moins élevés selon euh, le, la somme que vous avez. Parfois aussi, comme sur Binance, il y a des, euh, un montant minimum. En tous les cas, sachez que vous pouvez le faire euh, allègrement. D'ailleurs, on le fait de plus en plus. Voilà pour le fonctionnement global d'un portefeuille. Normalement, vous avez toutes les informations pour être franchement autonome. Alors, en guise de conclusion, je vais simplement dire deux, trois choses. Bien évidemment, maintenant, vous avez votre portefeuille, etc., vous serez tenté d'aller un peu partout. Euh, je me répète, mais je suis obligée, faites preuve de vigilance. Allez-y tranquille, essayez de comprendre un peu plus le fonctionnement et euh, au moment où vous allez investir, vérifiez bien que l'application elle est intéressante, que le token est intéressant, etc. En tous les cas, si vous avez des questions, parce que j'ai quand même voulu faire vite, parce que je sais qu'on a un temps de watch time qui est limité, puis de toute façon, voilà les cours de, de formation, c'est un peu plus barbant que les autres. En tous les cas, si vous avez des questions, posez-les, n'hésitez pas, je suis là vraiment pour ça. Et puis on se retrouve pour la deuxième partie la plus intéressante, comment on fait pour avoir des revenus passifs sur la DeFi. Et pareil, je vous expliquerai doucement et lentement comment ça fonctionne tout ça. Vous allez voir, c'est sensationnel. Allez, ciao